Oh! Oh, bah, oh. <mix> Les <moved> clous, ils sont petits en plus! Oh! Oh, oh, oh, oh, oh la Oh, là, là, là! Yo, salut les gars, c'est William Fontenoy, j'espère que vous allez bien, on est au 7 lots pour le nouveau défi, le retour de la planche à clous, un saut en longueur, on va éloigner petit à petit cette planche, le saut, voilà, c'est celui-là, on voit qu'il aurait éclaté la première planche déjà, on a mis 6 longueurs, délimité avec ses plots, on va mettre la planche à clous, et on va voir euh, le dernier survivant, c'est Yora, deux perdants et un vainqueur. Le vainqueur gagne euh, rien du la tout. La gloire. La gloire. Éternelle. Voilà. Et là, je vous montre juste le tremplin. C'est le plus gros qu'il y a sur le, la dernière partie euh, du bike park des 7 lots. On fait un petit saut à blanc juste pour voir, euh, voir un peu ses limites. Ouais, Ça va être chaud, le dernier. Allez, Melvin. Ouais. Ouh, le suicide. Ouais, propre. Yeah, toboggan. Genre, le 3 ou le 4, ça va, je pense. Mais euh, les deux derniers, ça va être mortel, là. On met la planche à la première déjà. Ma, ma blanche, ma noire. noire. Du coup Donc on a mis va... Francky. Oh, voilà, est du ça. coup Francky commence, non Ok, vas-y, je commence, c'est bon. Okay, ah, moi. Vas -y, vas -y, de toute façon ça te va bien. C'est toi, toi le plus fort, toi le C'est toi, voilà. Ma blanche, ma, ma noire. noire. Ah, mais du coup on est tout le temps à On est con. On est con. Je comprends pas, on perd tout le temps. Du coup j'ai gagné. Allez, j'enchaîne avec Francky. Première ici. Oh la la la la la la. Je fais la circulation au passage pour pas tuer des gens je fais quoi j'enlève la planche ou je leur, je leur crie qu'il faut aller loin Je <rire> qu'il faut aller loin Allez ah, première tentative pour Francky Il met déjà tout il a la pression Large oh, Il est à bloc oh oh La trace elle est juste là On est à 5 cm de la planche là Donc on vise la planche Aurélien On ça triche pas va. Ah ça va pour ce coup là mais deuxième okay. coup on ah, pardonnera en pas mode chi, Je dis ouais première planche ouais. virage et tout Ok ok ok ça cool. va Ouais oh, ça arrive pas là wow on oh, va bah, tranquille. Voilà. Allez, 52 pouces. Allez, hop, en plus, on est bien sur le plat. Allez, ouais, Francky, deuxième longueur. Uh, on est déjà un peu moins loin là. Hein ouais, ah, ça va, il se rattrape. Ça a l'air, on la valide. Allez, à toi, Madeline. Ouh, C'est un peu passé sur le côté aussi, ça non T'as parlé de ah, moi ouais, tout à ouais, l'heure, ouais, mais. Ouais, ouais. Allez, vas-y, troisième planche. Ouais. Attendez, les gars, avant d'attaquer la troisième planche, ce que je vous propose, on est quand même là pour montrer le bike part des 7 lots, c'est d'aller attaquer les premières pistes. Vas-y. Et on revient sur la troisième planche. Bah. Et bien sûr, on la laisse là, hein, au cas où il y a des gens. Euh, <rire> voilà, tranquille, hein, non Avec Melvin, notre guide Easy Rider, oui. avec oui. un beau maillot GT en plus. Ouais. Hein, et putain, et un, un, un beau beau vrai, Tu nous amènes sur laquelle Eh ben, on va partir sur la bleue, tranquille pour commencer. Hop. Hop là. Allez, Mel, allez, allez on va aller faire la piste bleue de la jasse du long du lac. Oh belle vue sur le lac, effectivement. Avec des beaux virages relevés, bien lisses, bien propres. Salut frérot oh. <rire> On rappelle, on Wouhou Allez limbo Ah ah non ça passe pas. <rire> Salut Et du coup toute la saison vous chapez Jusqu'à fin août c'est Propre en tout cas. Bon bah c'est cool. Continuez bien Ça part en forêt Oh glisse Passerelle Ah la bien le nôtre Oh il pense dans la gueule Yep Elle est cool celle-là Oh la Ah, j'ai bien aimé ça, on passe les vaches C'est la blédina, ah je comprends en fait, ouais. ça se coule bibon quoi ça. <rire> ça repart Ah ouais, ça fince ici, je n'avais l'avais pas eu celle-là Fin de la première piste Vas-y, bah vas-y Francky c'était toi le premier Vas-y let's go, oula ça arrive Oh là, ah là ça aurait ah, fait, fait paf la ouais, planche ouais, ouais, ouais. Wow. <rire> Tellement long mon gars <rire> Ça y est, il se met long, il commence. Au pire, on en rajoutera hein, si on verra. Ouais, avec. ouais, si on voit qu'on est chaud. Euh... Melvin, il va en la pression, là. Il ouais, dit, les je le sens entendu. Oh, oh, Allez, go. Oh. Pas plus oh. ouais ah, <rire> il a terri oh, dans, dans pas... le <rire> champ, le mec. Oh, je oh, veux bien <rire> je viens... je que tu sois large, mais là, tu t'es pas du tout dans l'axe, quoi. En bleu valide ou t'y retourne Non, non. Ah, c'est bon. Allez. Hop, nouveau palier. Où les palettes Ouais, wow. <rire> Alors là, on a changé au réel. Je crois que c'est plus concours de long, c'est concours de gruge. Voilà. Impeccable. Et... Oh, oh, oh, oh, oh. Oh pas mal, pas mal, t'as de la marche Deuxième piste, piste rouge, euh, la crête Avec un petit défi, Melvin, que tu nous as proposé en plus Donc on part du panneau, là, du départ de la piste arrêté okay. On part, pas de coup de pédale et pas de coup de frein Jusqu'à sortir du long virage gauche là-bas Donc le quatrième virage, sans frein pas le droit de mettre les doigts sur les freins, on le fait main plein. Oh non, on va mourir. Y'a moyen. <rire> bon, y'a une belle vue, ça va, mais j'ai pas envie de me catapulter là-bas. Hein. Ouais, t'as de la chance, il a plu, il y aura le grip qui sera bon là aujourd'hui. My god. On a le droit au pied ah ou pas vite. Ça compte On verra. Ouais, <rire> enfin, je pars à deux alors, mec. Hein. Oh, il part vite déjà. Ah, ça va trop vite déjà. Ah, ah j'ai sorti le pied. J'avoue, j'ai pas freiné, mais j'ai eu le réflexe de faire. Ah, <rire> j'ai mis un petit coup de Oh, il oui, s'est appris court! Déraillé, chef! Et qu'est-ce qu'on voit? Une chaîne qui pendouille? Euh... La petite chaîne qui pendouille! Non, le défi, c'était pas chaîneless! Hein. Oh, ouais, ouais, ça part en mode trial! Ah oui Faire l'ardoisière, la piste rouge ouais. euh, qu'on appelle le petit Canada Bah vas-y, hein, c'est parti, l'ardoisière, on sur allez, la allez. rouge Oh oui Oh le petit gars oh Et ça sent le sapin en plus, c'est beau ça Oh là, la petite forêt là, elle est magnifique Oh c'est propre ça Oh ça Bon j'ai un nouveau bon défi pour toi Aurel Vas-y ça me plaît là, défi quand même un petit peu trialiste Drop façon trial Direct dans la piste Soit Et à plein, bien, plein tout ce qu'on fait Et daboum, Ouais en plus il ou... bah, y a le saut là-bas Bah vas-y obligé hein T'es notre moniteur aujourd'hui Alors je me décale un peu comme ça on verra bien oh, oh, oh. Oh. Allez bah quand tu veux mon françois in yeah. Yeah. Bon bah toi Aurel hein Oh oh oh oh oh Oh yeah. Yeah. Allez petit gap oh. Ah oui le wow. Bon le 29, parce qu'il faut préciser que Francky il a cassé son vélo en arrivant Du coup euh, le magasin Easy Rider il lui a prêté un GT Pour être corporate avec moi En 29 pouces en plus, c'est bien non C'est la révélation L'an prochain t'as un 29 ça veut dire Voilà un GT Petit message subliminal qui est passé Les amis de chez GT, bah moi aussi ça me donne bien envie le 29 Ouais surtout là dans les racines et tout à mon avis tu veux être bien Fin de la deuxième piste, piste rouge, ça c'est bon, c'est validé. On va aller manger un petit coup, là. Manja allez Un petit burger Ah oh, bah ouais hein. Allez, hein yeah. hey, Allez, allez Défi celui qui reste plus longtemps hein. Ah Oh putain, je pars dans le tirier Je suis battu ouais. Allez ouais. Hop là Et... Merci Tu au stand chez Easy Rider Ah, là, bien Allez, ça repart Nickel Après le burger, là, on est bien bon, là Trial ouais. C'est bon ou quoi? Ouais, ça soude! Oh là là là là! Ouais! Oh merde! Ici là, j'y vais tout! Et ben voilà. Ah ouais, là, t'as un peu trop attaqué là, on voit les traces! Il en fallait une! <rire> c'est cadeau! Variante de la rouge, du coup, on est sur la cortille, c'est ça? Cortillée, ça soude celle-là normalement! Ouais, celle-là, on peut l'ouvrir en grand! Ouais. Allez, vas-y, on l'ouvre en grand! Allez, de de pour moi tu là T'as crevé Oh là là, crevé de l'avant en plus Ah non de l'arrière, c'est la planche à clous ça Tu veux péter la cartouche Et là, pouf oh. oh bah oui Ah bah pouf ouvert, <rire> regarde, <dedans. rire> Ah putain, <rire> ah le démon Bon bah du coup Melvin il dit, on va le croiser Il est parti à pied Oh le wolf, yes oh. Bon, de retour sur la planche à clous, on avance du coup, on s'était arrêté là tout à l'heure Encore un peu, et après euh, en vrai je crois qu'il va falloir encore en mettre Ok, Melvin il nous remet, c'est un bon guide qu'on a avec nous Allez tranquille oh, Tellement lourd la recette oh. Oh. Et là ça va être celle là en trop je crois, ça se joue ici Ah ouais. Les clous, ils sont petits en plus. Vas-y, hein, je te regarde. <rire> Regarde-moi. Allez. Oh là, là Alors là, chef, il y a ta trace ici, quoi. Ah là. Ça, ça veut dire, faut le refaire tout de suite. L'handicap, c'est la fatigue. Ça se joue ici. Manque d'élan. Manque d'élan. Oh bah ça passe. Hein. Oh là là. Yeah. Ah oui En plein dedans Il a même pas crevé ce matin Il n'y a même pas besoin de replay là, t'as mis 4 dessus Regarde Ah mais pour une fois Ah non mais là je suis mort, ouais je sais Là je pense que... Oui, oui, oui, oui. oui. Et eh bah ben, voilà, c'est plié Oh les deux vous avez pas crevé T'étais à côté alors Ouais, toi t'étais à côté Allez Ouais, allez, pour le spectacle j'en fais une. une Ah, nouvelle piste, piste noire, Bloody Rock C'est raid là, non Ouais, c'est ça, c'est un peu raide Oulala Ouais, tu ouais, vois, je tombe déjà, red. moi Dans le raid direct <rire> Puisque là ça va, un peu de l'ardoise. Allez, c'est parti. You l'assaut. Hop là. On reste le cucu en arrière. Ouais, ça prend de la vitesse. Ça, bon. mmh, ça sent le cochon grillé là, non bon, hein. Ça continue sur la marron. C'est de ouais. la thème. Tu vas passer devant moi comme ça, je vais rire. Et ça colle là, ça colle. Yeah. Voilà wow. oh, la passerelle, la fameuse! Youhou! Une de plus! Une de plus en moins! Bim! Bam! Qui va remporter ouais. la planche à clou, les gars? Ouais, ah, vous savez quoi? Ok, final, on met la planche au dernier et on saute une dernière fois. Ouais, chacun. Que vous deux! Non, bah toi! Bah non, non. Côté ah, non. De côté, là, aussi. non, non! Bah est non! Bah non! Bah non, j'ai gagné! Pas, ouais. <rire> Allez, moi je suis d'accord! Me voilà, merci! <rire> L'arbitre! <rire> Donc, Franck, il a gagné les, là, les images, il a des les losers! C'est parti! Wow Côté de la peau! Il oh oh, y a le bruit et tout là! Le clou là il s'est enfoncé! La chambre est renforcée de chez Easy Rider! Ça. Il est tout simple. plat! Ecoute, je peux pas va. faire mieux là! Je me jette sur la planche à ton tour! Hein. Je sais pas où c'est. Oh non ça y est je suis mort. Bon ma Francky je te remets la planche à clous d'or. T'as pris la revanche sur la première avec vidéo. Avec bon merci aussi Melvin, hein, notre ouais, coach du jour. Là t'es reparti sur des, des cours. Jour. Merci les 7 d'avoir fait découvrir la station, elle est vraiment top. Autour de Grenoble, c'est une des meilleures clairement. Donc euh, n'hésitez pas à c'est p toute la, tout l'été. Ouais. Et si vous bien. voulez un troisième épisode de la planche à clous, et ben dites-nous dans les commentaires. Allez. <rire>